Mais t'es mignon toi, hein Ah t'es mignon es. Bonjour à tous Sur la dernière quinzaine, il y a eu l'anniversaire de votre serviteur. Du coup, j'ai pas pu vous faire d'impression 3D, donc aujourd'hui on va se faire plaisir, enfin je vais me faire plaisir, à faire euh, du Lego parce que j'aime bien les LEGO, et en plus, bah, j'aime bien Jurassic Park, comme vous avez dû le voir en introduction. Donc, euh, bah, je vous laisse regarder le montage de cette boîte LEGO. Attends, attends. Euh, si c'était ton anniversaire, c'était également le mien Ah non, euh, je vous laisse regarder euh, dans la liste des vidéos que j'ai faites, mais toi, tu es apparu au moment où j'ai fait la vidéo du Slider, et je pense que c'est à peu près au moment où j'ai renommé la chaîne, donc je dirais que c'est courant du mois de juin. Ok, bon, bah, pour les abonnés, euh, n'oubliez pas de me souhaiter mon anniversaire euh, à la vidéo de fin juin du coup. interlude euh, si vous ne voulez pas vous faire manger par ce t-rex je vous préconise de mettre un like sur cette vidéo et un commentaire et idéalement de vous abonner si ce n'est pas encore fait moi maintenant je vous aurais prévenu hein, ça, ça reste une bête sauvage euh, je la maîtrise pas complètement hein. Bon, pour tous ceux qui sont venus sur cette chaîne parce que j'avais monté un meuble, parce que j'avais fait de la peinture sur figurine, parce que j'avais fait des assemblages d'impression 3D, rassurez-vous, la chaîne ne va pas s'appeler euh, les minutes Lego euh, là dans, dans les semaines à venir. Euh, non, c'est juste que bah, je me suis fait plaisir à faire du Lego, et donc euh, bah, je voulais vous le montrer. Puis, de toute façon, euh, cette boîte-là, concrètement, euh, elle coûte plus cher qu'une qu imprimante 3D, donc euh, je pas les moyens de suivre. Hein. Pour mon anniversaire, j'ai modélisé et imprimé euh, ce pot à pic pour euh, l'apéritif, avec, euh, avec un modèle ici qui reprend le masque euh, utilisé dans la série Casa des Papels. Euh, si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto euh, Fusion 360 pour vous montrer comment on peut réaliser ce type de forme et incruster ce type de dessin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai pour vous faire ça. Dans les vidéos à venir, il y aura probablement à nouveau du Lego, mais cette fois-ci mélangé avec un petit peu d'impression 3D. J'ai un projet qui implique un petit peu d'Arduino. Euh, J'ai également quelques peintures sur figurines à réaliser. Bon, J'espère que je vous retrouverai nombreux sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao J'avais dit que si vous ne mettiez pas un like, vous vous feriez manger. J'en ai marre d'avoir toujours raison.